Bonjour tout le monde. Euh, donc pour continuer cette matinée, euh, nous accueillons Kim Lai Train, euh, développeur web depuis 2011, freelance. Il a une passion pour les performances web et l'accessibilité. Ce matin, il va nous parler de la revue de code bienveillante, bienveillante pardon, et de son expérience autour de ces sujets au sein de l'équipe de la Roche qui dit oui. Euh, bah, je te laisse la parole, Kim Lai. Hop. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que ça marche bien. Euh, bah donc comme on vient de dire, je m'appelle Kim Lai, je suis développeur depuis une dizaine d'années. Et là aujourd'hui, je vais vous parler de revue de code. Donc, je vais vous parler plus précisément de l'expérience que j'ai eue à la ruche qui dit oui, où j'ai travaillé pendant six ans. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la ruche qui dit oui, c'est une, une plateforme d'e-commerce pour la vente directe de produits alimentaires. En gros. Euh, donc slides. Un petit peu de contexte. À la ruche, euh, on a toujours été entre 5 et 15 développeurs, entre les, selon les périodes, quoi, ça allait, ça venait. Et au niveau de la revue de code, on faisait de la revue de code systématique. Donc ça veut dire que n'importe quel code qui, qui devait être changé, n'importe quelle fonctionnalité qui arrivait, elle passait forcément par un process de revue de code sur un GitHub avec des pull requests comme beaucoup d'équipes le font. Et euh, le process était simple, c'était qu'on avait besoin de deux validations par deux personnes différentes de l'équipe, n'importe quelle deux personnes avant de pouvoir mettre en production. Euh, donc je vais commencer par parler un peu des objectifs de la revue de code. Pourquoi on fait de la revue de code Je pense que ce qu'on faisait à la ruche, c'est un peu, enfin, c'est la même raison que la plupart des gens qui font de la revue de code. Hein. D'abord, c'est un outil de contrôle qualité. Évidemment, c'est qu'on va vouloir corriger les bugs avant qu'ils passent en production. Euh... Maîtriser l'architecture logicielle, encore une fois c'est un truc de contrôle qualité, les gens avec de l'expérience vont pouvoir venir dans l'équipe, expliquer des choses, partager leur expérience, et on va pouvoir discuter ensemble de l'architecture logicielle pour qu'elle soit la plus adaptée et la plus maintenable dans le temps. Diffuser les connaissances, ça, ça va être à la fois diffuser les connaissances métiers, comme par exemple à La Ruche on avait des trucs sur les factures avec des règles compliquées sur la TVA, le, le, le commerce entre différents pays et tout ça, et tout quand quelqu'un devait modifier le code des factures, ajouter une fonctionnalité, bah on était bien content que les gens qui avaient bossé dessus avant puissent apporter leur connaissance métier sur, pendant la revue de code. Ça marche aussi évidemment pour les, pour les compétences techniques. Quelqu'un qui va être très fort en CSS par exemple, il va pouvoir amener son expertise pendant une revue de code à quelqu'un qui, qui lui s'y connaît moins bien par exemple. Partager la responsabilité, ça c'est quelque chose de vachement important. C'est euh, c'est de dire que quand il se passe quelque chose en production, s'il y a un incident, il y a des bugs, des, des indisponibilités, on va pas pouvoir pointer du doigt euh, la, la personne qui a, qui a mis en prod le problème, puisque en fait, ça a été validé par deux autres personnes de l'équipe, et implicitement, ce qu'on se disait, c'est que ça a été validé en fait par toute l'équipe. Donc quand il y a des problèmes, la responsabilité elle est partagée sur toute l'équipe, ce qu'on trouvait euh, très agréable. Donc une fois qu'on sait pourquoi on fait de la revue de code, bah, on se demande comment on fait une bonne revue de code. Comme à la ruche, on en faisait de façon systématique pendant six ans. Ça veut dire que j'en ai fait vraiment beaucoup. Donc je me suis posé la question comment on fait pour, pour faire en sorte que ça se passe bien, pour que les gens en tirent quelque chose et que le, le code soit de bonne qualité. Et donc il y a des choses qui reviennent assez souvent. Moi, je vais me concentrer sur deux choses. La première, c'est d'être bienveillant. C'est quelque chose que j'ai vu dans pas mal. Il y a des bouquins, des articles de blog. Il y a notamment une conférence qui a été donnée à Paris Web il y a maintenant trois ans qui s'appelle la revue de code bienveillante, qui euh, qui donne plein de conseils, plein de bons conseils que j'ai relistés là. Je ne vais pas repasser sur tous les conseils. Je vous conseille d'aller voir cette, cette conférence-là si vous l'avez pas vue. Euh, moi, je voudrais parler de, de la première chose, là du premier point, qui dit que pendant pour faire une bonne revue de code, il faut se concentrer sur le code. Ce que ça veut dire, c'est que pendant une revue de code, on parle de code, on parle de quelque chose de technique. Donc, on va vouloir parler des qualités objectives, techniques, exposé par le code qui est soumis à la revue. On va essayer de, de s'éloigner des conflits de personnes, on va essayer de ne pas rentrer dans des trucs personnels, on va se concentrer sur voilà, la chose qui est objective, qui est le code dont on doit discuter. Il y a une deuxième chose qui revient, qui revenait pas mal, que j'ai vu à plusieurs endroits, c'est quelque chose qui vient d'un bouquin qui a été écrit en 1971, donc qui commence à, à dater pas mal. Euh, voilà, c'est ce bouquin-là, et c'est euh, dedans il y a les dix commandements de l'egoless programming, de la programmation sans ego. Et le deuxième commandement, c'est celui-là, c'est vous n'êtes pas votre code. Euh, ce que ça veut dire là, c'est un peu le pendant symétrique de, de l'autre, c'est que quand vous avez soumis du code et que des gens vont faire des commentaires dessus, et évidemment à un moment les gens ils vont trouver des problèmes, ils vont trouver des bugs. Euh, quand il y a des commentaires qui sont faits sur votre code, ne le prenez pas personnellement, ne le prenez pas pour vous, ne le prenez pas comme une remise en question de qui vous êtes en tant que personne ou de vos compétences à vous. Rendez-vous compte qu'on est juste en train de parler de code et que voilà, on se concentre sur la technique, on est là pour discuter de façon professionnelle. Donc à la ruche, comment ça se passait Dans l'ensemble, ça se passait bien. Les code review, on en faisait beaucoup, mais se faisait toujours... il y avait une bonne ambiance dans l'équipe, comme j'ai écrit, il y avait... les gens s'appréciaient. On sentait un respect mutuel, il y avait beaucoup de bienveillance dans les échanges, tout se faisait de façon très professionnelle. Après, il y avait, toujours, il y avait parfois des problèmes, mais je veux dire que dans l'ensemble, tout, tout se passait très bien. Alors pourtant, euh, il y avait quand même des problèmes, sinon bah, je ne serais, serais pas là pour, pour discuter de ça avec vous. Euh, donc on a eu des problèmes de, de pull requests qui s'empilaient, par exemple. Donc ça, ça arrivait parfois que. Ben, les gens ne fassent pas la revue assez vite et donc les pull requests s'empilaient il y avait plus rien qui passait en prod beaucoup moins de choses qui passaient en prod du coup les projets prenaient du retard ça créait du stress dans les équipes on a eu aussi le problème de pull requests qui... où il y avait énormément dallers retour il y avait beaucoup beaucoup de commentaires et puis ça prenait des jours, parfois des semaines même des mois et puis au bout d'un moment ben, on fermait les pull requests et ça, ça partait à la poubelle on n'utilisait même pas le code qui avait été soumis donc tout le monde avait perdu beaucoup de temps on a eu des problèmes d'architecture, ça c'est le truc cool de rester dans une boîte pendant, pendant six ans, c'est qu'on peut voir les, les choses qu'on a fait il y a quelques années nous, nous embêter quelques années plus tard quand on veut modifier ou on voit qu'en fait c'était pas une architecture adaptée ou qu'on n'arrive plus trop à comprendre ce qu'on a fait ou que c'est parti dans tous les sens. Euh, malgré le fait qu'on fasse beaucoup de code review et qu'on prenne beaucoup de temps à réfléchir à l'architecture, donc ça me, ça me posait question. Et du code parfois difficile à s'approprier, ça c'est surtout quand on a recruté des gens on se rendait compte que malgré le fait qu'on ait écrit de la doc et qu'on soit là pour expliquer, qu'il que y ait tout l'historique dans le Git et tout, bah le, le code était parfois difficile à s'approprier pour les nouveaux. Ils avaient du mal à rentrer dans la code base, à comprendre pourquoi on avait fait certains choix, comment certaines choses marchaient, et à, et à être vraiment productif pour ajouter des fonctionnalités. Donc là, je passe sur ce point-là, qui va sûrement paraître un peu étrange. Euh, dans une conférence technique mais euh, j'espère qu'en expliquant ce sera un peu plus clair dans, dans la suite de la conférence donc il existe des discriminations structurelles qui proviennent de rapports de domination entre certains groupes euh, donc ça c'est un peu le, le champ d'études de la sociologie, des, des sciences sociales en entier donc euh, moi comme je ne suis pas sociologue je vais peut-être dire des bêtises mais euh, en fait dans ma recherche de compréhension de pourquoi on avait ces problèmes là avec la revue de code et comment on pourrait améliorer nos, nos pratiques de revue de code et eh ben j'en suis arrivé à, à réfléchir à ce genre de choses euh, donc quand je parle de discrimination structurelle ce qu'il faut bien comprendre c'est que je parle pas de, de de gens qui vont être racistes ou sexistes par conviction euh, je veux pas parler de gens qui vont penser que biologiquement l'homme et la femme sont différents et que donc leur position dans la société doit être différente etc ou de de gens vraiment racistes qui vont penser que certains que les blancs vont être supérieurs à, aux, aux autres je parle pas de ça je parle vraiment de du système dans lequel on vit, de, des structures qui, dans, dans lesquelles on évolue et dans lesquelles on socialise, qui vont créer des discriminations. Donc, je vais essayer de prendre des exemples pour pour, bah, pour expliquer un peu ça. Euh, si on regarde le droit de vote des femmes, par exemple, en France, on sait qu'il est arrivé en 1944. Donc, c'était il n'y a pas très longtemps. Et ce que ça veut dire, c'est que bah, structurellement, avant 1944, les femmes étaient complètement exclues du champ politique en France. Vous n'avaient pas le droit de participer à la vie politique. Donc là, on voit bien que c'est une discrimination très forte et qui est qui est de fait de la structure du système. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'encore aujourd'hui, si on regarde la parité dans, les, dans le, le champ politique, c'est plus l'exception que la règle. C'est quelque chose que les gens essayent d'atteindre, mais ce n'est pas forcément évident. Ce qui veut dire pour moi que les, ces, ces discriminations-là structurelles, elles ont tendance à perdurer dans le temps et que bon, ça, ça prend vraiment des efforts très conscients pour, pour réussir à les surmonter. Euh, je vais prendre un autre exemple, qui est le, le parc locatif en France, donc les bah les, juste les, les bâtiments qui ont été construits dans les grandes villes euh, qui se sont construits pendant très longtemps sans penser à des normes pour les gens qui étaient en fauteuil roulant par exemple, pour l'accessibilité les, les, aux, aux personnes en situation de handicap. Euh, moi, en tant que personne valide, quand je cherche un appartement, ben, je suis privilégié par rapport à une personne qui va être en fauteuil roulant parce qu'il y a beaucoup plus d'appartements qui, qui, qui me correspondent que, que je pourrais avoir. Euh, un autre exemple, c'est l'accessibilité encore, mais cette fois-ci sur le web. Euh, on sait qu'il y a beaucoup de sites qui ne sont pas accessibles aux gens qui sont en situation de handicap, par exemple les aveugles, mais voilà, tout, tout un tas de, de handicaps. Et euh, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que moi, en tant que développeur, quand j'ai appris à coder des sites Internet, quand j'ai suivi des cours, j'ai suivi des tutoriels sur Internet, j'avais jamais entendu parler d'accessibilité web. Ce qui fait que quand j'ai commencé à... À faire des sites internet, eh ben, mes sites n'étaient pas accessibles pour la plupart, puisque je ne savais même pas en fait, que c'était quelque chose à, à laquelle il fallait faire attention. Et donc, euh, ce qu'on ce qu voit là, c'est que moi, en tant que privilégié, de, en tant que personne valide privilégiée, j'ai reproduit mon privilège par ignorance. C'est-à-dire que comme je n'avais pas conscience d'être privilégié, ben, j'ai reproduit ce privilège-là parce que j'ai fait comme, comme j'aurais fait pour des gens qui me ressemblent. En fait. Donc là encore on va se demander c'est quoi, quoi le rapport entre, entre tout ça et, euh, et la revue de code. Euh, pour moi, le rapport, c'est que si on admet que ces, ces discriminations-là, elles existent, euh, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, les entreprises dans lesquelles on travaille, elles existent à l'intérieur de cette société-là, avec des, des rapports de force, des rapports de domination euh, et des discriminations structurelles. Elles pas Les, les entreprises n'existent pas dans une dimension parallèle dans laquelle les, les discriminations n'existent pas. Et donc, quand vous rentrez dans votre entreprise, c'est n'est pas parce que vous franchissez le, la porte de votre entreprise que toutes les discriminations et tous les rapports de pouvoir disparaissent. Et moi, c'est pareil, Quand les privilèges que j'ai en tant qu'homme, en tant que personne valide, quand je rentre dans mon entreprise, ces privilèges-là, je les emmène avec moi. Et quand je passe derrière mon écran, que je vais faire des commentaires sur GitHub, j'ouvre des pull requests et puis je vais parler avec des gens, ben ces privilèges-là, je les ai encore en fait. Ce n'est pas parce que je suis passé derrière mon écran sur Internet que les, les rapports de pouvoir entre les gens et les discriminations n'existent plus. Donc Ce que je veux dire par là, et qui est très important pour moi, c'est que je pense que la revue de code, il faut le voir vraiment comme une interaction sociale. On parle de code, donc on parle de choses techniques, effectivement, qui peuvent être plus ou moins objectives, mais par contre on parle de code avec des gens, on parle du code qui a été écrit par, par une personne. Et je pense que c'est vachement important à avoir en tête quand on fait de la revue de code. Donc en parlant de discrimination, je pense que dans une équipe technique, en plus de, si on parle sexisme, racisme et compagnie, il y a, il y a tout un tas de petites discriminations, disons de petits rapports de pouvoir, de petits rapports asymétriques, de, de, de légitimité qui, qui peuvent exister. Il y a par exemple le nombre d'années d'expérience. Je pense que si, si on a beaucoup d'expérience, on va être vu dans l'équipe comme, comme quelqu'un à qui on peut faire confiance. En général... Voilà, Si on a un CV impressionnant, forcément, on va avoir un peu du prestige qui va avec. Euh, si on a fait des études d'informatique ou si on est en autodidacte, donc je pense que si on a fait 5 ans d'école d'ingénieur ou si on a fait une thèse et si, comparé à quelqu'un qui, qui a fait un CAP puis ensuite qui s'est reconverti en développeur qui a fait un bootcamp de deux mois, le prestige dans l'équipe ou les, disons l'assiste la, technique ne va pas forcément être la même, on ne va pas être perçu de la même façon. Back-end, front-end, ça, ça continue d'exister. Il y a toujours, enfin, dans certaines équipes, en tout cas, une hiérarchie entre ben, les gens qui vont écrire des extensions en C, les gens qui vont faire du PHP, des gens qui vont faire du Ruby, du JavaScript, du HTML, du CSS, qui vont être perçus voilà, comme plus, plus ou moins techniques. Quoi. Les gens, en général, qui font de l'intégration, qui font du CSS, du HTML, dans certaines équipes, malheureusement, ont tendance à être perçus comme des personnes moins techniques que les autres. Il y a des choses aussi très triviales, comme par exemple l'éditeur de texte que vous utilisez pour coder. Il y, a, il y a des équipes dans lesquelles utiliser Vim, Imax, être dans son terminal, utiliser Bash tout le temps, c'est perçu comme quelque chose de très bien, de qui donne un prestige technique, encore une fois, on, on est perçu comme des gens plus techniques que des gens qui vont utiliser un IDE avec leur souris et qui vont cliquer pour, pour générer des fonctions. Alors, tout ça, là, tout ce que je dis, moi, c'est des choses que j'ai pu observer, mais ça, ça va dépendre des équipes, en fait, ça dépend complètement de la culture technique de l'entreprise. J'ai vu aussi des équipes dans lesquelles les IDE, c'était vu comme quelque chose qu'on pouvait utiliser pour refactorer, et donc les architectes aimaient bien utiliser des IDE. Les gens qui utilisaient VIM étaient vus comme bon, des gens qui ne pouvaient pas refactorer facilement, qui avaient une moins bonne vue d'ensemble du code, etc. Donc là, je pense que c'est un, un bon moment pour euh, revenir sur ce point-là qu'on a, qu a vu avant, vous n'êtes pas votre code. Et euh, j'aimerais, euh, à la lumière de, de ce que je viens de, de raconter, un petit peu revoir ce, ce précepte-là. Donc, je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de, de quelqu'un qui est dans sa boîte depuis 10 ans, qui est développeur depuis 20 ans, par exemple. Et dans sa boîte, ça se passe très bien. Il a été augmenté régulièrement euh, tous les 5 euh, ans, enfin, euh, tous, les, tous les ans depuis 5 ans, il est augmenté. <rire> Il a pris des, des responsabilités, il est devenu lead dev, ses, entre, ses évaluations annuelles se passent toujours bien, il est super content. Et il fait une pull request. Donc il a, il a soumis du code et il y a quelqu'un qui arrive et sur son code met un petit commentaire pour dire Ah, là, moi, ça, je ne trouve pas ça très clair, peut-être que nous, j'aimerais que tu utilises ce pattern-là ou fais de telle manière. Cette personne-là, pour, pour mettre son ego de côté, ça ne va pas être très difficile en fait, parce que son ego, il est déjà boosté. Il est déjà boosté par le fait qu'il soit lead dev, il est boosté par le fait qu'il ait plein d'expérience, il est boosté par le fait qu'il sache que ça se passe bien avec ses collègues, qu'il soit reconnu par son travail, pour son travail puisqu'il est augmenté régulièrement. Et donc, bah, oui, il va dire, bon, c'est pas moi qu'on remet en question avec ce, ce commentaire-là, c'est pas grave, je change. Maintenant, imaginons une personne qui soit arrivée dans cette boîte euh, il, y a, il y a deux mois, qui sont encore en période d'essai, et pour qui ça se passe très mal. Euh, il a il n'arrive pas à rentrer dans la code base de la, de, du projet, et la culture technique de, de l'équipe est très très différente de ce dont il avait l'habitude avant, et donc il a du mal à comprendre, à rentrer dedans, et on lui fait souvent des commentaires, ça, fait, ça prend souvent des plombes pour faire passer ses pull requests, parce qu'il ne comprend même pas ce que les gens lui demandent, il est obligé d'aller voir sur internet les patterns, les trucs qu'il ne connaît pas, et, et revenir le lendemain et faire des modifications. Et ça traîne, ça traîne, et il n'est pas assez productif selon lui et selon son manager et imaginons même qu'il a fait son entretien de, de mi-parcours de période d'essai la veille, et que son manager lui ait dit « bah écoute, pour l'instant, c'est pas super, je pense qu'on ne va pas pouvoir te garder, on va quand même finir la période d'essai, mais jusqu'à maintenant, on n'est pas convaincu. » Imaginons que ce soit le même code, la personne a, a, a soumis le même code, et on lui a fait exactement le même commentaire, on se rend bien compte que pour cette personne-là, mettre de côté son ego et se, disons se détacher émotionnellement du commentaire qui lui a été fait, ça va être beaucoup plus difficile en fait. C'est l'impact que, que ce commentaire peut avoir sur lui a absolument rien à voir avec euh, l'impact sur, sur l'autre personne. Donc, ce que je trouve intéressant avec euh, ce, cet exemple-là, c'est de se rendre compte que ce, ce conseil-là, en fait, il ne il s'applique pas de la même manière dans tous les contextes. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que ce, ce conseil-là, en fait, je l'ai vu revenir plusieurs fois. Et en général, c'était des hommes blancs qui avaient beaucoup d'expérience, qui donnaient ce conseil-là. Je l'ai vu revenir à chaque fois, c'était dans des conférences, dans des livres, donc des gens qui écrivent des livres. C'est des gens qui ont quand même déjà une bonne assise, une bonne expérience et qui sont reconnus pour ce qu'ils font dans le monde de, du développement. Et donc, c'est en fait des gens qui étaient privilégiés, qui avaient, un, qui avaient tout un tas de privilèges. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est se dire que quand on donne des conseils comme ça, en général, on donne des conseils qu'on va vouloir s'appliquer à soi-même. Et donc, on va donner des conseils si on a des privilèges qui vont s'appliquer plus facilement à des gens qui ont les mêmes privilèges que nous. Donc, on va, on va peut-être même avoir tendance à, sans le vouloir, exclure des gens qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. Donc, en réfléchissant un petit peu à ça, en me disant euh, comment on fait pour avoir, pour aller au-delà de la revue de code bienveillante, parce que je pense que la bienveillance, c'est nécessaire, c'est obligatoire pour avoir des, des, des échanges corrects avec les collègues. Mais euh, j'ai l'impression qu'il faut, faut aller un peu au-delà de ça. Et euh, donc, j'ai mis empathique en entre parenthèses parce que ce n'est pas exactement le mot que je cherche, mais je n'ai pas vraiment trouvé mieux. Mais l'idée, c'est de se mettre à la place des gens et surtout d'essayer de comprendre le contexte dans lequel on évolue et de voir les rapports de force, les rapports de pouvoir qui peuvent, qui peuvent exister entre les personnes pendant la revue de code. Donc, je vais prendre un, un exemple de quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais à La Ruche. Donc, À La Ruche, au début, euh, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et ce que ça veut dire, c'est que ça a des profils qui ne demandaient pas beaucoup d'argent, donc des gens avec très peu d'expérience ou pas beaucoup. Et au début, c'était super, donc on n'était on pas beaucoup, et puis on faisait plein de trucs et on avançait super vite. Et puis au bout de quelques années, bah forcément, ouais, au bout de quelques années, on se retrouvait avec un code qu'on avait du mal à comprendre. Enfin, forcément, l'archi n'était pas super, et puis on avait du mal à avancer, ça commençait à stagner, ça devenait un peu spaghetti. Et euh, donc, ce qu'on a décidé de faire, c'était de faire venir des gens avec plus d'expérience. C'était un moment où on avait un peu plus d'argent. Donc, on s'est dit qu'on pouvait se permettre. Euh, et donc, on a fait venir quelqu'un euh, qui, avait, qui avait un super CV, qui avait plein d'expérience, qui avait l'air super. Moi, j'étais super content. Je me suis dit, c'est cool, je vais pouvoir apprendre plein de trucs. On va faire, je vais profiter de la revue de code pour, pour m'améliorer et, et apprendre des choses. J'ai un problème de connexion, j'espère que ça va. On va dire que ça va. Euh, et pendant les premiers mois, c'est exactement ce qui s'est passé. Il faisait plein de commentaires, cette personne faisait plein de commentaires sur les, les pull requests et j'apprenais à chaque fois plein de trucs. C'était des trucs techniques que, que je connaissais pas ou, euh, ou des façons de faire que je connaissais pas, qui m'intéressaient. C'était toujours pertinent et toujours fait de façon très professionnelle. Et puis, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques mois, et je n'étais pas le seul dans l'équipe, on était plusieurs à finalement se rendre compte qu'il y avait toujours des commentaires sur nos pull requests et ça devenait un peu pénible en fait. Et on avait l'impression vraiment de ne plus participer à la production du code, mais qu'en fait, on... c'était cette personne qui mettait du code en production à travers nous. J'avais l'impression de faire juste des, des brouillons, parce que je savais qu'il allait y avoir 15 commentaires sur mon truc, et que de toute façon, j'allais devoir tout réécrire pour que ça convienne. Bon, j'exagère un peu, mais l'idée était là, c'est un peu ça que je ressentais. Et... Euh... Et donc je me suis dit bon bah quitte à faire des brouillons autant y aller franco et donc je réfléchissais beaucoup moins je m'investissais beaucoup moins je faisais juste des brouillons et puis cette personne-là faisait plein de commentaires on faisait les corrections puis ça partait en prod. Et donc ce que ce que je trouve intéressant avec cet exemple-là c'est que c'était toujours fait de façon très professionnelle en fait c'est tous les commentaires suivaient tous les conseils de la bienveillance à se concentrer uniquement sur le code c'était très très technique on rentrait pas dans des trucs de personne c'était très professionnel, il y avait tout, voilà, tout, tout était, tout coché, toutes les cases. Et malgré ça, en fait, ça m'a quand même désengagé et ça a quand même créé quelque chose dans l'équipe qui n'était pas satisfaisant. Et ce que je me suis dit, c'était que, peut-être que dans ce cas-là, c'est que l'objectif qu'on se donne de, de qualité du code, l'objectif premier de la, de la revue de code, peut-être qu'il n'est pas suffisant, en fait, peut-être que ce n'est pas ça qu'il faut avoir en tête pour que les gens tirent tous quelque chose de positif du process de revue de code. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on peut chercher un nouvel objectif pour que, pour que les gens se sentent bien, pour qu'on n'ait pas ce genre de problème, et qu'est-ce que ça pourrait apporter, en fait Pardon. Donc, l'objectif que je me suis donné, c'est celui-là. S'assurer que toutes les personnes de l'équipe contribuent, tirent de la reconnaissance de leur contribution et gagnent en autonomie. Donc là... Euh, il y, a, il y a pas mal de choses là-dedans, je vais essayer de, de passer un peu sur tout. Euh, S'assurer que toutes les personnes de l'équipe contribuent, ça pour moi c'est quand on voit des pull requests qui, qui s'entassent par exemple, ou quand on voit qu'avec une personne en général il y a plein d'allers-retours et c'est très très compliqué, et ben, <coughs> on essaye de comprendre pourquoi et surtout on essaye de déplacer la responsabilité en fait. On ne se dit pas, bah, c'est juste que cette personne-là, son code il n'est pas au niveau de la, la qualité technique que nous on attend dans l'équipe, et du coup c'est de sa faute. On va essayer de se dire, mais en fait, tout le monde est censé pouvoir contribuer, donc il euh, y, y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche, et il faut qu'en tant qu'équipe, on trouve la solution. Euh, J'ai pas de solution toute faite, il peut y avoir plein de, plein de choses, ça peut être de la formation, ça peut être de même radicalement changer le niveau d'attente de, de qualité de code au niveau de l'équipe, ça peut être aussi plein d'autres choses, il voilà, y a plein de choses à trouver, ça dépend largement du contexte. S'assurer que tout le monde tire de la reconnaissance de leur contribution, ça c'était un petit peu l'exemple d'avant, c'est de, de se dire que s'il y a des gens qui se désengagent ou s'il y a des gens qui ne s'investissent pas trop, <coughs> qui n'ont pas l'impression d'être reconnus pour leur travail à cause de la review, c'est qu'il y a un problème. Il faut, il faut reconnaître ce problème et, et faire, des, faire des choses pour changer. Ça change. Les gagner en autonomie, ça aussi, pour moi, c'est vachement important. L'idée, c'est que si on admet qu'il y a des discriminations, qu'il y a des gens qui vont avoir des privilèges et d'autres moins dans les équipes, et même dans vos équipes, quoi que vous, quoi que vous fassiez, ce sera le cas, ben, je pense que l'autonomie, réfléchir à l'autonomie des gens dans l'équipe, c'est quelque chose de vachement intéressant pour essayer de, de, de rééquilibrer un peu ces déséquilibres-là et pour faire en sorte que les gens se, se sentent bien malgré les, les petits privilèges qu'il peut y avoir en fait. C'est l'idée de, de faire en sorte que les gens sachent qu'ils sont capables de contribuer eux-mêmes tout seuls, de faire avancer le projet sans, sans le besoin des autres, même si on le fait ensemble, que à l'intérieur de cette collaboration, ils aient de l'autonomie. Donc par exemple, donc une, fois que, une fois que je me suis dit ça, euh, bah c'était dans la dernière année où je, où je travaillais à la rue, je me suis rendu compte de ça, je me suis dit comment je pourrais faire pour essayer d'appliquer ce truc-là. Et il se trouve qu'à ce moment-là, dans l'équipe, il y avait euh, des personnes dont je pensais qu'elles progressaient pas à la vitesse à laquelle elles pourraient progresser. C'est pas qu'elles stagnaient, mais j'avais l'impression qu'elles avaient plus de potentiel que, que de développement que que ce que je pouvais constater dans, dans les derniers mois. Et je me suis demandé donc, comment, euh, comment faire pour, pour les faire gagner en autonomie, pour les faire progresser, pour les faire monter en compétences. En fait. Et euh, pour moi, il y a une expérience dans une carrière de développeur qui est assez fondamentale, c'est de, de faire des erreurs, ça bien sûr, mais en plus de, de mettre son erreur en production, de se rendre compte soi-même qu'on a fait une erreur, de trouver le fixe soi-même, de mettre le fixe en production, et... Euh, une fois que tout ça s'est passé, bah, de se rendre compte qu'en fait, on en était capable et que finalement, ce n'était pas si dur et puis surtout, c'était pas si grave en fait. C'est que nous, ça dépend où vous bossez, mais nous, à la ruche, quand il y avait un bug en prod, en général, ce n'était pas, pas très grave. Ça, ça, ça gênait quelques utilisateurs et comme on faisait du déploiement continu, et ben, ça, ça rentrait dans l'ordre assez vite. Et donc, en, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que ce que ça faisait la revue de code, nous, avec, euh, à ce moment-là, il y avait pas mal de gens avec beaucoup d'expérience dans l'équipe. Euh, la revue de code, ce que ça faisait, c'est que ça, ça enlevait cette opportunité-là aux autres personnes. Ça faisait que ces opportunités d'apprendre, de faire des erreurs et de les corriger soi-même, elles se faisaient de plus en plus rares, puisque comme notre objectif, c'était la qualité du code, ben, tous les gens qui avaient de l'expérience, ils réalisaient les trucs, et une fois que ça passait en production, ça avait été corrigé, et en général, il n'y avait pas trop de bugs. en fait Et donc, me rendant compte de ça je me suis dit, est-ce que je ne pourrais pas essayer en fait, de faire quelque chose qui était exactement l'inverse de ce que j'avais fait jusque-là dans la, dans la revue de code C'était de laisser faire. En fait. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas possible d'envisager de, la revue de code plutôt comme un contrôle qualité, comme un outil de gestion du risque Ça veut dire que quand je voyais des pull requests arriver de ces personnes-là que je voulais faire gagner en autonomie, je me demandais, est-ce que ce code-là, même si je ne le comprends pas très bien, ou si ce n'est pas très clair, ou j'ai l'impression que là, c'est un peu tordu, il y a peut-être un bug dedans, je n'ai pas vérifié, mais il y en a peut-être un, est-ce que je ne peux pas tout simplement le laisser passer en prod quand même Dans le sens où je me dis, est-ce que je serais en capacité d'aider cette personne-là si jamais il y a quelque chose qui se passe, euh, au cas où En fait, c'est ça que je regardais. c'est Est-ce que cette partie du code-là, elle est assez peu critique pour que je laisse passer quelque chose qui potentiellement a des bugs dedans, pour que cette personne-là puisse avoir une occasion d'apprendre, et surtout, en plus, ça fait passer exactement son code à elle en production. Donc elle a vraiment l'impression de contribuer au projet de façon forte, parce qu'elle n'est pas corrigée par les sachants de l'équipe en permanence. Et donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs mois, et en fait, dans l'ensemble, ça, bah, ça s'est très bien passé. Euh... Il y a eu des bugs en production, forcément, c'est arrivé, mais à chaque fois, ça a été géré. De temps en temps, j'ai dû donner un coup de main, mais dans l'ensemble, les personnes arrivaient à gérer elles-mêmes et étaient très satisfaites de pouvoir le faire. Et j'ai bien senti que l'investissement dans l'équipe et dans le projet changeait, en fait. Et que finalement, ça fonctionnait bien. Et il y a quelque chose d'autre que j'ai trouvé vachement intéressant, que je n'avais pas du tout anticipé c'est que l'espace que j'ai laissé aux gens en ne faisant plus de commentaires ou beaucoup moins de commentaires, et dans cet espace-là il a été rempli par d'autres personnes qui d'habitude ne faisaient pas trop de commentaires. Et il se trouve que ces personnes-là, c'était les femmes de l'équipe, certaines femmes de l'équipe. Moi, je pense pas que ce soit un hasard. Et, et en fait, l'espace que j'avais laissé, il a été rempli, et ces, ces personnes-là ont commencé à échanger beaucoup plus, à poser plein de questions, à faire des propositions, à amener leur, leur propre expertise dans, dans les revues de code. Et ça a créé une nouvelle dynamique, en fait que j'ai trouvé vachement intéressante. Donc Pour conclure, euh, rapidement, je vais repasser sur trois, les trois points que je trouve euh, que je pense, euh, les plus intéressants de la conférence, ce que j'aimerais que vous reteniez, s'il y a des choses à retenir. Euh, le code est le résultat d'interactions sociales. Donc ça, euh, par extension de la revue de code, le code lui-même aussi, c'est un artefact d'une collaboration, donc d'interaction sociale entre les gens. C'est quelque chose... Euh, qui peut paraître objectif puisque c'est du code, mais en fait les gens qui vont modifier le code, qui vont relire le code, qui vont écrire le code et qui vont le construire ensemble, eh ben, c'est des personnes qui, qui, qui ont des interactions sociales qui existent dans ce truc de petite domination, de petits privilèges ou même parfois de grosses domination et de gros privilèges. Et donc il faut, je pense, en avoir conscience pour faire une code base qui soit agréable pour tout le monde et dans laquelle tout le monde peut contribuer, à laquelle tout le monde peut contribuer. Ignorer ces privilèges, c'est les reproduire. Ça, je pense que c'est vrai dans, dans plein de parties de la société, mais notamment aussi dans une équipe technique. Et, euh, et je pense que ça peut, ça peut être ça, par exemple, qui fait que l'architecture qu'on avait à la ruche n'était pas forcément adaptée ou que les gens avaient du mal à rentrer dans le code. Je pense que quand on est, du coup, euh, en fait, privilégié, on va avoir tendance à avoir le dernier mot. Les gens nous font confiance. Et donc, quand on se dit que la revue de code, c'est un outil de, qualité de, de contrôle qualité de code, eh ben, les gens qui vont avoir le dernier mot ça va être les gens avec beaucoup d'expérience ce qui fait que le code va finir par ressembler à ce que eux considèrent être du bon code et donc en fait le code il va être facile à comprendre pour eux il va être facile à naviguer pour eux et pas forcément pour les autres donc je pense que c'est vachement important d'avoir ça en tête quand on fait de la revue de code et quand on construit le code avec les autres gens de l'équipe pour, pour que encore une fois tout le monde puisse y contribuer. et finalement laisser de l'espace aux autres quand vous êtes en position de privilège moi, je sais que je suis en position de privilège sur tout un tas de tableaux et je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, laisser de l'espace quand, euh, quand vous en avez la possibilité, quand il y a assez de gens dans l'équipe, quand vous vous sentez à l'aise pour le faire euh, et que vous savez que le risque ne sera pas trop grand, c'est vraiment bien pour les autres personnes de l'équipe. En fait, C'est vachement utile de juste parfois essayer d'accomplir plus en faisant moins, en juste laissant la place. Euh, voilà, bah, c'est tout pour moi. Euh, merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, je pense qu'il euh, nous reste du temps. là. Je ne sais pas trop. Oui, il nous reste 10 bonnes minutes pour les questions. Donc, euh, bah, je vais te les... Okay, euh, je vais les trier dans l'ordre d'upvote. De... Et puis, je vais te les passer au fur et à mesure. Ok, nickel. Alors, la première question. Hop, euh, donc, quelle solutions recommandes-tu pour éviter les PR qui s'empilent ou qui sont trop longues Alors, il de... bah, y a plein de choses. Moi, Franchement, le truc qui marche le mieux, c'est ce que je disais à la fin, euh, de, de laisser faire les choses. Après, euh, évidemment, en fonction du contexte, mais là, c'était une personne à qui je faisais assez confiance. Et sur une partie du code qui était assez peu critique pour que je sache que ce projet-là, on, euh, on pouvait prendre ce risque-là. Ben, quand on décide de faire moins de commentaires, je peux vous assurer que les PR euh, ne s'empilent plus. Quoi. Ça défile. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez satisfaisant aussi pour les personnes qui, qui font les PR. Après. Euh, pour euh, dans le cas où c'est des trucs avec des, des commentaires très très longs ou beaucoup d'allers-retours ou des gens qui sont pas au niveau, on va dire, là c'est effectivement beaucoup plus compliqué. Euh, je pense qu'encore une fois déplacer le curseur de ce qu'on attend de la qualité du code parce qu'on se rend compte qu'en fait on bosse avec des personnes et qu'on est obligé de faire en sorte que tout le monde soit. À trouve la code base agréable et que s'ils ne comprennent pas certains patterns, s'ils ne comprennent pas certaines choses, bah on est obligé de, de baisser un peu nos, nos, nos, nos critères. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Après, la formation. Et puis, les PR qui s'empilent, c'est aussi lié souvent à, à la gestion de projet. Hein. Donc, ça, j'en ai pas du tout parlé, mais ça fait aussi partie du contexte qu'il faut analyser pour, pour voir les problèmes qu'il y a. Voilà, j'espère que ça peut aider. Ah oui, tiens, je vois hein, quelqu'un qui dit faire la review en MOB, c'est vachement intéressant, on en faisait aussi à la Ruche. Quand les PR s'empilent, quand il y a des PR avec beaucoup d'allers-retours et qu'on voit que c'est une PR peut-être un peu compliquée et qu'il y a des, des longs commentaires, on prend toute l'équipe, on se dit OK, on prend deux heures, on en discute tous ensemble et puis on, on fait passer ça. quoi Ça marche super bien. C'était la question, c'était la troisième du coup, c'était la programmation en binôme ou en groupe peut-elle se, se substituer à la revue de code Et du coup, je, ça revient sur ce que tu viens de dire. Alors nous, on faisait, on faisait tout, on faisait euh, de la programmation seule, on faisait euh, de la programmation euh, du pair programming et euh, même du mob programming. Donc quand on fait du pair, donc en binôme, on faisait quand même de la review, mais en gros, on savait que, on disait que ça avait été codé par deux personnes. Donc, les gens qui faisaient la review savaient que ça avait déjà déjà été plus ou moins validé par une personne. Après, euh, nous, comme on avait besoin de deux validations, ça ne s'est substitué pas vraiment, puisque ça fait une validation en plus, en fait, une personne qui avait de vous. Mais effectivement, ça ça... Ça, ça peut ça peut remplacer quelque part la, la revue de code. Par contre, ce que ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que j'avais vu des gens qui discutaient un peu de ce que moi j'ai raconté là pendant la, la, la conférence, mais à propos du pair programming, c'est-à-dire que encore plus quand il y a des relations de domination et tout ça entre les personnes, les rapports de pouvoir vont se jouer d'autant plus quand vous êtes tous les deux derrière le même écran. Donc il faut y faire vachement attention. Là, quand euh, quand vous êtes avec senior avec un junior ou même homme-femme, il faut faire très attention à selon moi, à ces dynamiques-là de, de domination parce qu'elle elle se joue vraiment très très fort. Quoi. Voilà. Ok. Euh, hop, la suivante. Est-ce qu'une revue de code en live plutôt que par écrit interposé serait plus humain? Plus humain, après, moi je, je me suis rendu compte que ça dépendait vachement des gens. Il y a des gens qui aiment beaucoup beaucoup la, le côté asynchrone de la code review par Github, qui vont checker leurs mails et leur commentaire, les commentaires Github une fois toutes les 3 heures par exemple, et qui vont tout dépiler. Pour eux, ça correspond vachement bien d'avoir un truc sur Github. Ça va beaucoup moins bien correspondre de, de leur prendre du temps en live pour, pour voir les choses ensemble. Il y a des gens qui vont être beaucoup moins à l'aise. J'ai déjà vu, quand, quand ils sont côte à côte avec quelqu'un, et qui aiment bien pouvoir prendre le temps de réfléchir avant de répondre, et donc faire plein de brouillons pour répondre à leurs commentaires sur GitHub, et donc, encore une fois, ça va leur correspondre mieux. Par contre, il y a des gens, et moi j'en fais partie, on me met à côté d'une personne, et on peut discuter en direct sur le code, je, je préfère mille fois. Donc, je pense que c'est plus humain, peut-être quelque part, mais en fait... Ça va, dépendre, ça va dépendre beaucoup des personnes. Et en général, je demandais à la, à la ruche, on, on se demandait qu'est-ce que tu préfères comme type de review Est-ce que tu veux qu'on le voit ensemble là Ou est-ce que tu préfères qu'on le fasse et Voilà, chacun faisait un peu comme il voulait. Quoi. Ça marche. Euh, hop, la suivante, la suivante. Selon toi, comment gérer la modération des, des relectures et commentaires d'une PR Alors, la modération... C'est-à-dire, c'est s'il y a des choses. Là, je comprends pas trop. C'est s'il y a des choses non professionnelles ou, disons, des gens qui sortent un peu du cadre. Je l'interpréterai comme ça. Je ne sais pas si Vincent, tu peux peut-être préciser dans le chat ce que tu voulais dire par modération. Euh, donc, il nous dit si quelqu'un ne respecte pas le code de conduite ou d'autres règles. Ouais. Bah, comme... bah ça, euh... c'est. C'est comme dans toutes les équipes, en fait, il va falloir en discuter. Nous, on n'a jamais, je crois qu'on n'a vraiment jamais eu ce problème-là à la ruche. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Mais euh, bah, si ça se passe, soit euh, le reste de l'équipe est, est à fond sur le, ce code de conduite et du coup va, euh, va dire que, que les, les bornes ont été dépassées, et sur l'APR, dire qu'on ne peut pas se comporter comme ça. Soit ça peut être le directeur technique, s'il si y a un directeur technique, le manager qui va, qui va dire que ça ne va pas, une convocation, enfin... Après, je c'est pas euh, quelqu'un qui sort un peu du cadre qu'on s'est donné de professionnalisme, c'est dans la code review ou en dehors de la code review, ça se passe toujours de la même façon, je pense. Dans une entreprise, pas, ouais, ça, colle avec, euh, pardon, ça colle avec ce que disent la, le, dire, le complément de question de Vincent qui, qui demandait s'il faut-il désigner un modérateur attitré ou un travail ou est-ce un travail commun? Ouais, ben bah, moi je pense, je pense pas, je pense que c'est un, un travail commun, mais. Voilà, Comme quelqu'un qui, dans, dans, un, dans une réunion, va sortir du cadre et dire un truc complètement, euh, complètement dégueulasse, qui n'est qu qu pas professionnel, bah, est, on va le gérer euh, comme on peut. Quoi. Ça marche. Euh, hop, il nous reste encore un peu de temps. La question suivante, c'est comment gères-tu ou as-tu géré le fait que des débutants manquent d'esprit critique ou ont du mal à faire des retours sur les PR euh, ben ça, ça peut être assez compliqué effectivement. Euh, je pense que ce que je me disais, c'est que si s'ils si font pas de retour, en général, c'est que on leur a pas laissé l'espace quoi. Moi, j'ai tendance à penser que en, en général, un développeur junior, si, si on lui donne l'espace nécessaire et qu'on lui qu'on qu aborde la chose correctement, il va avoir envie de faire des retours, d'avoir des retours, il va avoir envie de participer. Euh, à la, à la revue de code. Si, mon, mon premier réflexe, ce serait de me remettre en question moi. Qu'est-ce qu que j'ai mal fait pour. Euh, et comment j'ai géré ce fait-là? Euh, J'y ai pas été beaucoup confronté. Mais euh, je pense qu'encore une fois, laissez faire. Laissez faire les gens leurs propres erreurs. Si vous en avez la possibilité, c'est un, un truc vachement bien. Et sinon, bah, attendre un peu que les, les gens voient le. Les, les bénéfices en fait, s'ils si, si manquent d'esprit critique ou s'ils ont du mal à faire des retours ou s'ils prennent mal les retours, c'est qu'ils ne voient pas les bénéfices des retours que vous leur faites donc il faut leur laisser juste du temps je pense pour, pour voir un peu pourquoi les choses que vous pensez importantes que vous leur dites sont, sont importantes c'est un peu vague et je ne sais pas si ça aide beaucoup donc, euh... ok, et je pense que ça va être le, la dernière, il y en a encore, euh, en encore quelques-unes en dessous mais euh, ça, ça va être la dernière qu'on va pouvoir prendre ouais, ouais. Euh, hop, celle de Martin. Donc, laisser passer un bug en prod, c'est pointer la défaillance d'un dev, et cela peut être stigmatisant. Pourquoi ne pas mettre en place plus de pair programming pour faire monter l'équipe en compétence Alors, moi, je pense que si, si, si c'est stigmatisant, c'est qu'il y a un problème de culture dans l'équipe. Euh, nous, à La Ruche, en tout cas, enfin, on a tous fait péter la prod. Il euh, y a vraiment... Y avait, enfin, et on a tous fait péter la prod pour des trucs débiles. Enfin, je pense que... C'est arrivé à tout le monde et, et on avait vraiment le sentiment d'être dans le même bateau et comment on se, se, se valider les uns les autres. En fait, laisser passer un bug en prod, quand je laissais passer le bug en prod, je mettais quand même un pouce sur la PR. C'est-à-dire que c'est pas que je validais plus les PR, c'est que je les validais d'office, en fait. Je, je les validais beaucoup plus facilement en faisant beaucoup moins de commentaires. Donc, si le bug passait en prod, je l'avais validé, c'était aussi ma responsabilité. Donc, c'était, et, et encore une, effectivement, on ne peut pas faire ce que je disais si euh, faire péter la prod, c'est stigmatisant dans votre équipe. Ça, ce n'est pas possible, effectivement. Ok, bah, merci beaucoup pour, euh, bah, pour tout ton talk qui était super intéressant. Euh, si tu souhaites, il y, y a encore deux trois questions qui sont dans la liste, tu peux y répondre par écrit. On va laisser la room ouverte. Ok. Euh, là, on est, donc là, on va rentrer dans la, dans la pause. Le retour des talks, ce sera à 11h25. Euh, avec un talk sur PHP 8, a new version, a new era, et Quad9, euh, euh, quad Drupal, pardon. Donc, euh, bah, à tout à l'heure.